Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon visionnage et soyez bénis. Hello, je m'appelle Dunia, j'ai 45 ans, je suis d'origine marocaine. Euh, je suis une ancienne musulmane qui a donné sa vie au Seigneur et, et tellement de choses à dire. Je suis une amoureuse de Jésus. Je vais vous parler d'un événement qui a été euh, traumatisant pour moi. Euh, C'était le 31 décembre et euh, ce jour-là, j'ai découvert que ma mère n'était pas ma mère. Un vrai secret de famille qui a été euh, dévoilé au, au grand jour. Donc ce, ce, cette fameuse soirée du 31 décembre, j'ai vu une femme qui ne me ressemblait pas, mais une femme qui était bien ma mère, entourée de gendarmes, de police. Et j'ai vu mon père ainsi que mon frère euh, devant cette femme assez agressif, euh, énervée. il y avait de quoi. J'ai su par la suite que ma mère, qui était à côté de ma mère, que je pensais être ma mère, me pousse et me dit « Maintenant que la vérité a éclaté, va dire bonjour à ta mère ». Je me suis retrouvée, euh, j'étais en colère, je me suis dit, attends, on m'a menti, euh, c'est pas possible en fait, mon monde s'effronderait, clairement. Et en même temps, il y avait des moments dans mon, dans mon enfance où j'entendais des choses, j'entendais euh, Benjifa quand j'étais au Maroc, ce qui veut dire euh, fille de la juive. Mais ben alors je suis pas juive, euh, c'est quoi cette histoire, euh, j'aime l'islam. Enfin, et je ne voulais pas vraiment entendre tous ces cancans, tous, tous ces, toutes ces choses, toutes ces paroles. Parce que j'avais euh, une enfance plus ou moins équilibrée, belle. Je me disais, non, c'est malentendu. Je ne voulais pas. Je, vraiment, je ne voulais pas. Et à ce moment-là, c'était un moment traumatisant pour moi. Un des moments traumatisants de ma vie. Parce que malheureusement, euh, il y en a eu d'autres. Et, euh, et mon cœur, en fait, euh, le premier coup de poignard a été mis à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai su que, et on me l'a fait comprendre, à moi ou à d'autres, hein, des membres de ma famille, ben, on tolère. Donc, je suis rentrée dans une phase euh, dans ma vie euh, de jeune adolescente. Pour moi, l'islam, c'était euh, un point de repère. Il y avait la Oumma, le la rassemblement des croyants, cette foi-là, cette communauté-là. Et je me disais, ben, vu que quelque part, je suis une orpheline, ben, là, ça sera... Ça sera mon Dieu, l'islam, ça va être un point de repère, un point d'attache, où clairement, il ouais, je, je, faut, dire, faut dire ce qu'il y j'aimais l'islam. J'aimais ce sentiment de communauté. J'aimais ce sentiment de j'appartiens à, à une assemblée. J'appartiens à une communauté de foi. Et donc du coup, euh, j'ai développé en moi le plus-plus, comme je dis. Je veux tout faire pour être accepté, Donc le rejet, l'esprit de rejet était présent et je voulais vraiment je m'accrochais vraiment à l'islam pour avoir une identité parce que je ne trouvais pas je me suis dit je vais trouver mon identité dans cette religion là je vais être guérie grâce à cette religion là donc je me suis je me suis réfugié dans l'islam parce que pour moi c'était la solution à ce moment là euh, j'ai commencé à acheter des petits livrets avec les hadiths euh, les versets coraniques euh, j'ai commencé à faire la prière euh, je me suis même posé la question à un moment donné est-ce Que je, je porte le foulard ou pas. Mon père était plutôt fier, mais quelque part, avec le recul, euh, je voulais lui plaire. Je voulais être euh, la fille euh, légitime, cette jeune femme qui un peu couvre la honte de la famille, couvre les péchés. Je dirais pas le péché, mais ouais, je vais racheter ça par mon attitude, je vais racheter ça par. Euh, par cette foi solide, parce que j'aimais Dieu, j'ai toujours aimé Dieu, mais je me suis vraiment réfugiée dans, dans, dans cette religion-là. Ouais, à cette période-là, euh, j'avais euh, de 10 ans jusqu'à 14 ans, je, je soupirais à Dieu, je criais à Dieu, mais de 14 ans, j'ai pris la, cette décision, vraiment, je me suis dit, je vais suivre ça, il n'y a que ça qui peut me sauver au final, il n'y a que ça qui peut combler ce vide, ce n'est pas possible. Donc de 14 ans jusqu'à jeune adulte, hein, j'étais à fond, je, je, je, je lisais, je buvais, j'écoutais, je, je, mais en même temps j'avais mon truc d'adolescente, donc un peu folle, qui aimait la vie, j'étais partagée, mais j'avais cette soif, cette soif de communauté, cette soif de, de vérité, et cette soif d'appartenance, il fallait que j'appartienne à quelque chose coûte que coûte, et euh, pour combler ce vide, j'avais un cœur qui était vide, aujourd'hui je me... Enfin, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais pas conscience que mon cœur était aussi détruit et aussi vide. Donc je cherchais quelque part l'approbation des hommes. Je ne cherchais pas l'approbation de Dieu, mais je cherchais l'approbation de ma communauté, l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. Mais en première position, je cherchais aussi euh, cette image du Père qui était fier de sa fille en fait. Donc j'avais un pied, euh, dans. je sortais avec des garçons, mais pas trop, parce qu'il fallait que je fasse attention, il fallait que je sois vierge au mariage. J'étais une grande peureuse aussi, parce que je me disais tout le temps, oh, « Dieu me regarde, Ah oh, si ton père te voit !» Donc j'avais cette pression euh, tout le temps, en fait. Donc je, je voulais vraiment bien faire les choses. Et en voulant bien faire les choses, et en voulant aussi tout le temps honorer ben, mon père, quelque part, je, ben, je suis rentrée dans, dans le moule de la jeune fille vierge, qui se marie avec un homme qu'elle n'aime pas, à l'âge de 22 ans. Et je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant, j'ai atteint le summum parce que je me suis dit, tu te maries, tu, tu es vierge, tu suis l'islam, surtout que le mariage dans l'islam, c'est quelque chose d'important. Bon, le gars, tu l'aimes pas trop. C'est pas grave, tu vas apprendre à l'aimer, comme on disait. Tu vas l'apprendre à l'aimer, t'inquiète pas. Ben, je me marie pour couvrir quelque part euh, la honte. Ma soeur a 18 ans, euh, elle devait se marier, donc mariage euh, coutumier, mariage à la mairie, mais arrangé. Et là, elle part du jour au lendemain. Donc du coup, il y a une lignée qui se met en place dans ma famille, qui est très subtile, qui est sournoise même. Il bah, y a la mère qui, qui quelque part, euh, abandonne ses enfants. Sa fille abandonne aussi. Elle part, hein, donc mon père le vit comme une trahison. Donc moi, je me suis mariée jeune aussi pour, quelque part... Euh, Guérir tout ça en fait. Me dire, ben voilà, au moins, moi, euh, moi j'ai fait le bon choix, euh, j'ai honoré mon père, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu être détruit aussi par rapport euh, au fait que ma soeur a pensé, euh, c'était normal de partir, hein, mais la manière dont ça s'est fait, c'était une grande déchirure aussi. Donc je voulais un petit peu, euh, je me suis sacrifiée pour rehausser un peu cette, et casser ce, ce processus qui a été mis en place. Donc j'épouse cet homme, vierge, et je me, je me dis, je rigole, mais ah, le Seigneur il guérit quand même, hein, parce que je me dis à l'époque, la Donia que j'étais, je me dis, bon, ben super, tu es dans l'islam et tout, et donc soumission à l'homme, ton père il est content, au niveau de la communauté, ben, du coup ben, c'est génial, tu es, es mariée, tu, je vais tombe, très vite tomber enceinte, et euh, je suis dans le bon mood, comme on dit. Mais le cœur, il est complètement détruit. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Une fois que la porte se ferme, il ben y a des choses qui se passent. Et, euh, et ce sentiment de rejet, je le vis. Puissance mille. Parce que j'ai pas d'amour autour de moi. Et je me retrouve euh, peut-être entourée, mais seule. Alors j'ai fait plaisir à papa. J'ai fait plaisir à tout le monde. Tout le monde a suivi au final. Tout le monde s'est dit super. Mais moi, je commençais vraiment tout doucement à à mourir. Ce cœur était déjà mort, tu vois, mais là, c'était un vide, mais un vide. C'était incroyable, quoi. Un vide que seul Jésus pouvait combler. Et donc, je, je me suis accrochée à, à, ce, à ce mariage, comme j'ai pu. Donc, forcément, quand tu as des blessures, ben, tu te blesses toi-même et tu blesses les autres. Il se passe que euh, un mariage fondé sans amour, je te dis c'est pas marrant, mais un mariage fondé sans amour... Euh, c'est le stress qui me, fait, qui, me fait, qui me fait rigoler, mais bon. Bah, c'est un mariage qui est, est caduque, hein au final. Hein c'est un mariage joué à l'échec. Donc, euh, quelques années après, je me sépare. Je divorce. Je demande le divorce parce que c'est plus possible. Euh, je vis une, une période euh, de désert. Je passe de la, de la petite fille, l'adolescente, qui suit l'islam, qui est bien, qui ne fait pas de vagues, à la jeune femme... Euh, qui est mariée, qui achète une maison, qui a des enfants, euh, qui essaie de ne pas faire de vagues, mais qui s'accroche à la loi. Ben, elle a divorcé, euh, qui a deux enfants. Euh, et, euh, et voilà, donc du coup, au niveau de la famille, euh, mon père euh, me dit que s'il avait su que ça allait se passer comme ça, ben, il ne m'aurait pas donné. Il y a beaucoup de regrets aussi de son côté, mais chez nous, dans, au Maghreb, il y a beaucoup de, de pudeur. Moi, j'ai de plus en plus de colère qui naît en moi. Une colère euh, contre moi-même, contre Dieu, contre ma famille, je ne me retrouve pas. Euh, donc une période extrêmement difficile. Et dans cette période-là, je, je rencontre une, une jeune femme, Catherine, qui travaille avec moi à l'RATP, qui était chrétienne, qui est chrétienne toujours. Et euh, je vois mes amis disparaître au fur et à mesure. Et elle est là, elle ne lâche pas, elle ne me lâche pas. Et moi, je me lèche, je suis en train de faire ma prière, elle venait chez moi et... On a développé une amitié sincère. Et à la fois, je me disais, mais elle a quelque chose de particulier, cette Nanette Elle ne se, elle se, se prend jamais la tête avec moi. Pourtant, je lui mets des lapins. Je suis quelqu'un de colérique. Je passe par toutes les phases. Et, euh, et elle est là. Elle est, elle est douce. Elle transpirait les fruits de l'esprit. À l'époque, je ne savais pas que c'était ça. Mais elle, pas, elle transpirait Jésus. Et, euh, et elle décide de partir. Moi, je me retrouve... Euh Oh, sans amis, je me dis waouh, cette vie qui était vide et il fallait que je gère mes enfants, je gère mon nouveau statut de célibatante comme on dit, je suis musulmane, je m'accroche à l'islam, je me dis vas-y, je vais, je, vais, je vais redonner un coup d'accélérateur à l'islam, je me dis il n'y a pas moyen, mais la loi elle brise, T'as beau faire ce que tu veux, au final tu retournes au péché, tu retournes à ta condition, puis tu t'accroches, tu t'accroches, tu te dis bon allez ça va le faire. Je, je, je suis complètement vide, complètement vide, complètement vidée. Et avec le recul, je me dis euh, est-ce que j'étais remplie même <rire> La vraie question, c'est ça. Et euh, donc, elle part. Je décide euh, d'aller la voir. Donc, je fais garder mes enfants. Je pars trois semaines aux Antilles. Et là, pouf le soleil, la mer, <rire> je, vais, je vais la voir et je suis contente et je me dis, super, je vais passer un bon moment avec elle. Et, et je la vois partir tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches, elle me dit, tu veux venir avec moi et je vais, Tous les dimanches, je lui dis, oublie-moi. Il n'y a pas moyen, je ne viendrai pas avec toi. Je suis musulmane, je suis pratiquante, j'aime Allah. J'ai une vie chaotique, mais j'aime Allah, il faut que je me raccroche. Et puis, quelque part, c'est un héritage, tu ne peux pas... Euh, tu peux pas lâcher ça. Je ne pouvais pas lâcher ça. Ce n'était pas possible. C'était encore quelque chose dans laquelle je m'accrochais quelque part. Parce que je me disais, au moins, il y a, y a ça. Tu as, as presque tout perdu. Au moins, il te reste ça. Et le dernier dimanche, elle me demande gentiment, euh, est-ce que tu veux venir Et je lui dis non. Et intérieurement, j'ai cette voix qui me dit, et pourquoi pas Regarde. Je l'ai vue, en fait, je suis dans la chambre, euh, dans son petit pavillon aux Antilles et j'avais la porte qui était entrouverte et je la voyais me préparer le petit-déj. Il y a cette voix qui me dit, mais une voix audible, quoi. Pourquoi pas Comme une conscience. Et là, j'ai honte, quoi. Je me dis, waouh, tant d'amour. Et moi, je suis là, elle me demande un truc et je ne peux pas. Ça fait deux dimanches qu'elle me demande. Ah, C'est ton dernier dimanche et allez, vas-y. Et je m'habille, j'y vais. Je lui dis, euh, voilà, je te préviens, je vais avec toi, mais euh, je vais à l'église, euh, mais il ne faut pas qu'on parle. Euh, je suis dans une, dans, un, dans, dans, dans une lutte, mais une lutte, mais une lutte, je lui dis, ce n'est pas possible. quoi Et elle est calme, elle me dit, non, t'inquiète pas, ah, je vais me derrière, il euh, ne faut pas que les gens me parlent, j'y vais pour toi. Et puis en même temps, je me dis, mais Donia, qu'est-ce que tu fais Tu vas à l'église Divorcer ta vie elle part en live, quelque part, tous les fondements sont en train de s'écrouler. Et là tu vas à l'église. Non, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ça c'est les voix intérieures. Mais j'y vais parce que je l'aime. Mais à ce moment-là je me dis, ben vas-y quoi, fais le plaisir. Donc pendant tout le chemin de Goubert, en basse terre, dans la voiture, c'est quoi 15 minutes quoi. Je n'ai pas arrêté de la saouler. Oui, je ne vais pas y aller. Enfin, j'y vais, mais bon, nanana, nanana. En fait, j'étais en train de me persuader à moi-même que... Et j'avais peur. J'avais vraiment peur de rentrer dans cette église. Je ne sais, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur. Et là, j'arrive à l'église. Les gens me disent bonjour, me sourient. Et intérieurement, je me dis... Ouh <rire> tu vois, les sourires un peu de façade. Je suis pas bien, je suis pas bien, quoi. Je lutte. Et euh, je suis derrière. et La louange commence. Je me dis, mais c'est quoi ces gens-là Blasphème contre Dieu, c'est de mécréant. Je suis pleine de, de méchanceté à l'intérieur de moi. Je me dis, c'est quoi ces gens, au final Ils sont tous perdus. Donc Je commence à critiquer, mais vraiment fort, hein bien comme il faut. Et là, je sens, euh, première expérience, première rencontre avec ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Je sens une chaleur, mais une chaleur mais qui me... Pff, qui me, qui, qui, qui me brûle pas mais qui, qui, je sens une chaleur tellement forte et je sens cette chaleur qui, qui commence qui descend qui descend, qui descend, qui descend et au moment où ça descend, je ne vois plus rien je tombe je me fais pas mal hein je ne vois plus rien, je n'entends plus rien le trou noir et au moment où, elle, où là, cette chaleur ressort de mon corps je dis Jésus Jésus est Dieu, on m'a menti mais je pleure, je suis complètement déboussolée. Et quand, et quand je dis cette, ce mot-là, Jésus est Dieu, on m'a menti, mais je pleure. Et j'ai l'impression de vouloir reprendre ça, il me le remet dans ma bouche, je me dis Qu'est-ce que tu fais Et là, je sors de l'église, c'est trop pour moi. Je me dis C'est pas possible, qu -ce qu'est-ce qu qu qui s'est qu passé quoi? Je sors de l'église, la louange continue, le prédicateur, euh, c'était la louange, le prédicateur continue à parler. Moi, je sors de l'Église, c'est trop pour moi. J'ai l'impression de... Je sais, au fond de moi, du fond, du fond, du fond de moi, je sais que ça vient de Dieu, mais c'est pas possible. Dieu, il, pour moi, Dieu, c'est pas Jésus. Pour moi, Dieu, il peut pas se révéler comme ça. C'était pas mon plan, c'était pas ma vision, c'était pas... Euh, c'est pas possible. C'était trop. Tout, mais pas ça, quoi. Tout, mais pas ça. Pour moi, c'était pas possible. Voilà, tu, tu, pas, tu bascules de l'autre côté. C'est trop dur. Donc. Euh... Catherine vient me voir et elle me dit, « Oui, euh, tu as été visitée par le Saint-Esprit. Je dis, vous êtes des sorciers dans cette église. Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Pasteur vient me voir, donc je reprends mes esprits parce que quand même, Catherine, euh, voilà, il faut respecter, on a une éducation. Il me parle, mais je l'écoute sans l'écouter. Et euh, il me dit, « Oui, vous avez été visitée par le Saint-Esprit. Dieu vous aime, il est venu vous chercher. » J'ai envie de lui dire, « Mais tais-toi, en fait. Tais-toi. Je ne veux plus entendre. » Ce qui se passe, c'est que je rentre chez moi à Paris et il se passe deux ans, je joue, je joue à cache-cache avec Jésus. Je retourne dans, en, encore plus vénère dans, dans, dans mes prières. Entre-temps, je rencontre quelqu'un, un musulman, je fais mon mariage religieux, je tombe enceinte de jumeaux. Je me dis voilà, deuxième chance. Cette personne me dit à l'époque que voilà, c'est quand même une, une grâce, une chance pour moi euh, de rencontrer euh, un musulman qui veuille bien de moi avec deux enfants, avec ce passé, donc euh, moi je suis complètement détruite, il hein, faut dire ce qu'il y a. Je me rattache à cette union comme, euh, comme une bouée euh, en pleine mer, en me disant ben bah, voilà, je vais pouvoir euh, avoir cette vie de famille que j'ai toujours voulu en fait. Et la descente aux enfers continue, doucement, subtilement, mais, mais bien, mais des, choses que, voilà. des choses en tant que femme voilà, qui, qui se passent Et, euh, en tant que mère, en tant que personne. Donc la descente aux enfers, elle se fait. Et puis, puis mon cœur, en fait, c'est vraiment ça, cette image de, de cœur sur un plateau d'or qui est complètement déchiqueté euh, par des coups de poignard. Un cœur qui saigne, un cœur qui, qui bat, mais qui bat lentement. Un cœur qui est presque mort, en fait. Même, je dirais même, qui est mort. Et euh, cette image euh, d'un chirurgien qui vient vraiment coudre tout doucement, minutieusement, avec beaucoup d'amour, anesthésié, qui vient mettre un baume sur ce cœur-là. Donc ce, ce moment-là, en fait, je vais vous le raconter plus tard. Donc je suis dans cette période de deux ans où je, ne, je me marie, je m'accroche à cette bouée. mais Mon cœur, il est complètement euh, éclaté. Et, euh, et je me pose la question, Donia, il s'est quand même passé quelque chose. Tu es là dans ta religion, tu es là, tu fais ta prière, tu t'accroches. Mais ton cœur, il est vide. Il y a quelque chose qui se passe là. Tu souffres. En fait, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse parce qu'un homme ne peut pas te rendre heureuse. Ça C'est clair, je l'ai bien compris. Mais en même temps, les blessures que j'avais dans le, dans le passé, donc le rejet de la mère, l'abandon de ma mère, euh, le rejet de la famille, quelque part, cette crise aussi. C'était trop. Tout est, tout est remonté à la surface à ce moment-là. Et euh, je... Premier jour du ramadan. Et tout ça, c'est intérieur, hein, les gens ne savent pas. Hein. Et je dirais même, même mon conjoint d'époque savait un peu, mais j'étais une écorchée vive. Et c'était un écorchée vif aussi. Donc, ce, cette douleur nous a rassemblés quelque part, mais... Des choses dures qui sont passées, c'est plus possible. Donc, là, premier jour du ramadan, je suis au bout, au niveau de mon cœur, je suis arrivée, euh, c'est trop pour moi, c'est un cri au secours. Euh, durant les deux ans, euh, j'ai joué à cache-cache avec Jésus, clairement. Je rencontre des chrétiens dans la rue, mais je les fuis. Je suis en voiture, Jésus t'aime, je me dis pétage de câble. Euh, ma voisine, chrétienne, je me dis, je peux plus en fait, j'ai l'impression d'avoir fesses entre deux chaises. Je dis, je m'accroche à l'islam parce que il y a pas moyen, c'est une, bou une bouée pour moi. Mais en même temps, je sais que Jésus, il y, y a cette, cette, cette voix qui m'a dit, Jésus est Dieu. Donc je, je m'enferme dans ma chambre. Premier jour de Ramadan, et là je crie à Dieu, je crie à Allah, je crie à Allah, ce qui est paradoxal, mais je crie à Allah, je vous dis, OK, c'est entre toi et moi là. Je, je, je veux tout savoir. Je veux vraiment que tu te... Je veux avoir une vraie révélation. Si tu es le Dieu, le véritable Dieu, je te suis. Je suis l'islam. Mais si tu n'es pas le véritable Dieu, si c'est vraiment Jésus, je suis prête à tout perdre. Et là, et là, et là, clairement, avec le recul, des prières de foi comme ça, là, on n'est pas préparé. Hein. Je suis prête à tout perdre. Donc on y va je fais mes ablutions, je prie, je fais ce qu'on appelle les, les, les, à la fin de prière, les, les doigts. Et j'ai dit, non, ce je, je, je, je, sais pas possible. Je ne continuerai pas dans cet état-là. Si tu es le véritable Dieu, ok. Si tu pas le véritable Dieu, c'est Jésus, ah, c'est bon, je m'en fiche. Je, je perds tout, mais là je, là, je te suis. Là, je suis Jésus. Donc, je m'endors. Et là, je me retrouve dans ce rêve où je suis dans ma cuisine de l'époque, qui était une cuisine tout en long, et, euh, et il y a un trou noir en face de moi, à quelques mètres. Je suis aspirée. Et je sais que si je tombe dans ce trou noir, c'est la mort. C'est un trou noir sans fin, un vide. Et là, je, je dis tout ce que je connais au niveau des versets coraniques. Tout ce que j'avais appris au final. Et il n'y a rien qui arrête ce, y a rien qui arrête ce, ce, ce trou noir qui m'aspire. À un moment donné, je me retrouve à quelques mètres de ce trou noir et des, des trous se forment au niveau de mes mains et je crie Jésus « Jésus Sauve-moi » Et là, je suis tout expulsée, envahie par euh, une lumière, mais une lumière tellement... Pff, une lumière, j'arrive pas à l'expliquer, mais une lumière qui... Tu ne veux même pas ouvrir tes yeux tellement que c'est éblouissant. Et quand je lève ma tête, je, je vois des cendres tomber sur moi, mais je suis envahie d'une... Une spirale de lumière je lève la tête et là je vois le trou noir se referme et là je vois un homme avec une une tunique brodée en or ivoire blanc cassé ivoire je vois pas ses, je vois pas son visage mais je vois sa peau qui est scintillante comme de comme des diamants qu'on a sais qu'on a écrasé et euh, il me fait ça et là, intérieurement, je sais que c'est Jésus. Et je, je, je lui donne ma vie, en fait. Je me réveille, il est 5h30, je n'oublierai jamais cette, cette heure-là. Et je réveille euh, le père de mes jumeaux et je lui dis, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ comme mon sauveur. Je m'en fous, c'est lui la vérité, c'est lui le chemin. Et il me dit, mais t'es complètement... En... Dors, Tonya, dors, calme-toi. <rire> C'était vraiment ça. Et ce jour-là, en fait, euh, cette nuit-là, ce matin-là même, j'ai décidé de suivre le Seigneur. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté la prière, j'ai tout arrêté. Et euh, le lendemain, euh, l'anecdote, c'est que quand je suis rentrée des Antilles, euh, dans mon sac dans mon sac de voyage, j'avais trouvé une Bible. Donc j'avais appelé Catherine, euh, énervée, en lui disant « Oui, pourquoi tu as mis une Bible et tout ?» Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Qui m'a mis cette Bible-là Je n'ai pas de réponse. Mais cette Bible, j'avais mis de côté. Donc, j'ai récupéré cette Bible. J'ai passé euh, la première année euh, de, de cette rencontre formidable par, euh, par lire la Bible, par euh, lire Apocalypse, parce que moi, j ai, j ai, personnellement, j'ai kiffé Apocalypse. J'ai commencé par la fin. Je me suis dit, c'est la fin, au moins je sais ce qu à quoi on va s'attendre. J'étais une, une grande fan de, de Marvel, donc du coup, ça me parlait. Après, j'ai enchaîné par le, la bonne nouvelle. Je me suis dit, ben, Apocalypse, c'est la bonne nouvelle, donc on va, on, va, on va enchaîner par la bonne nouvelle. Et euh, je suis restée une bonne année dans ma chambre à parler à Dieu, à un Dieu invisible à l'homme, mais visible à mon cœur. Et le cheminement, en fait, il s'est fait, euh, fait c'était un long cheminement, mais euh, c'était nécessaire, parce que je suis passée euh, par des phases où, où, je, où je parlais à Dieu, c'était tellement intense que, en fait, le père de mes jumeaux ne comprenait pas, il me disait, mais elle, elle a complètement viré. Quand j'ai parlé à ma sœur, c'est la première à qui j'ai dit que j'avais accepté Jésus-Christ, que j'avais un langage aussi, j'ai accepté Jésus-Christ. Elle m'a dit, mais Donia, tu es, es complètement fada, es complètement ça y est, tu as craqué. Et je lui disais, non, j'ai fait ce rêve, je sais que c'est lui le chemin, à la vérité. C'est viscéral, c'était mon être, mon esprit, mon corps, mon âme. Et le Seigneur nous dit, nous sommes corps, âme et esprit. Mon corps avait accepté, mon âme avait accepté, mon cœur avait accepté, mon esprit avait accepté c'était Jésus-Christ le chemin. Donc il s'est suivi euh, un cheminement qui a, été, euh, qui, a été, euh, qui a été dur. Parce que souvent on nous dit que voilà, tu acceptes Jésus-Christ, euh, dans ta vie tout va bien se passer, euh, euh, c'est la meilleure des choses. Mais on n'est pas préparé à... J'avais fait une prière, je suis prête à tout perdre. Et en effet, <rire> j'ai perdu petit à petit ma vie d'avant. Donc j'ai perdu un mariage, un mariage, euh, voilà, un mariage religieux, mais j'ai perdu euh, cet homme qui n'a pas supporté quelque part, cette nouvelle moi. Euh, j'ai perdu aussi euh, mon père marronnier, parce que ça c'est sûr, entre-temps euh, j'étais bouillonnante pour le Seigneur, donc du coup ben, je me suis trouvée une église un an après, euh, j'ai intégré une Gospel Family, la nouvelle famille du Gospel, comme on disait, j'ai rencontré un univers, une famille en Christ qui aussi m'a déçu, qui ne m'a pas déçu, mais j'étais tellement attachée à, à Jésus que je me disais, bon de toute façon, l'être humain, il est notre nature. Notre nature, eh ben, elle est comme ça, donc ne euh, t'accroche plus aux hommes, mais accroche-toi à Dieu. J'ai fait plein d'églises aussi. J'ai trouvé des églises, vraiment, c'était des bonnes églises, mais j'ai trouvé des églises où, voilà, c'était un peu... Et je dirais qu'heureusement, j'ai suis... eu ce moment d'intimité avec Dieu les premières... la première année. Parce que euh, quand je lisais la Bible, il y avait des versets qui me parlaient et d'autres je ne comprenais rien. J'avais toujours ce réflexe de me dire « Ok, euh, bah, du coup Saint-Esprit, est-ce que tu peux, me, tu peux me parler par rapport à ça Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire ou pas ou... ?» Et donc le, le Saint-Esprit, moi aussi j'ai fait des rencontres, des belles rencontres, où j'ai compris en fait, tout doucement ce cheminement s'est fait. Mais j'avais toujours ce cœur qui était vide quelque part, j'avais encore ces blessures. Je me disais, ok, j'ai ma vie au Seigneur, je sais maintenant que je suis dans la bonne direction, mais je souffre encore, j'ai encore ces blessures, il y a encore des mécanismes, j'ai encore ce vide. Alors pourquoi Pourquoi Et en 2015, euh, je décide de prendre une année de jeûne. Donc tous les lundis, je jeûne. Et je dis, Seigneur, maintenant, euh, ok, comme on dit... Euh, Why not <rire> Je suis là, je sers à quoi dans cette vie À quoi tu m'appelles Des questions existentielles. Hein Et qu'est-ce que tu veux Pourtant, je servais à l'église, je servais dans ce ministère, mais il y avait encore ce vide. Il y avait encore ce vide qui était là. Et j'entends cette voix qui me dit « Pars pour un temps, ne te retourne pas. » 2015, ok, pars pour un temps, ne te retourne pas. J'y vais, ok, super, Par où par quand Par annulose. Ah non, c'est trop. Donc du coup, grosse flippette que je suis, je décide d'obéir, mais à moitié. Donc j'obéis dans le sens où je continue à jeûner, parce que le Seigneur me dit plusieurs fois. Mais ça ne va pas dans mon sens. Retourne où Quand Comment Pas possible. Et là, euh, il, il répète. Retourne. Pars pour un temps, mais ne te retourne pas. Pour un temps. En alsace wow. retourner en alsace 20 ans après donc je suis partie à l'âge de 22 ans 20 ans même 21 ans euh, musulmane et je repars dans la dans la terre de mes <rire> ancêtres <rire> Comment dire je rigole. Euh, chrétienne quatre enfants en bas âge ou super le témoignage au final mère célibataire euh, entourée de ma famille musulmane donc tant que je servais dans l'église, en dehors de, de, de, de, de, de. Ça allait encore, mais là, en Alsace. Et, et là, je me dis non, je ne vais pas obéir tout de suite. Hein. Je, une année se passe, une année où euh, il se passe des choses euh, euh, incendie dans mon immeuble, cage, euh, enfin, bref, inondation dans mon appart. Là, je dis ok j'ai compris donc je décide de, de, de postuler à, dans une agence tu sais le point Habitat de Mulhouse où j'envoie mon dossier et je me dis voilà je cherche un F5 donc je mets du haut défi hein, ok super bah, si vraiment tu veux que j'aille là-bas bah, tu vas me trouver un appart un petit peu d'insolence quand même et euh, trois semaines après une dame m'appelle pour me dire mais madame euh, on a un appartement pour vous euh, est-ce que vous avez quelqu'un sur place pour le visiter donc j'appelle ma j'appelle ma belle-sœur et je lui dis, bah, écoute, euh, j'avais ce projet-là de rentrer, est-ce que tu peux visiter Donc tout ça, c'est en sous-marin, mon père ne sait pas, il n'y a que mon grand frère qui sait. Il me dit, ok, donc elle me filme, l'appartement est génial, 5 minutes de la gare, en plein pied avec un jardin, euh, il y a tout ce qu'il faut. J'ai dit, ok, on y va. Mais j'ai dit, ok, on y va, mais. Ok, on y va, je mets Dieu au défi. Et là, on valide. On m'appelle deux semaines après pour me dire donc il se passe un mois et demi. Madame, c'est bon, l'appartement, on vous le réserve, il est pour vous. Oh, mon Dieu. Alors je lui dis, mais je fais comment Financièrement, comment je fais, Seigneur Là, tu me demandes d'y aller, je veux obéir, mais financièrement, j'ai nada. Au niveau du travail, quatre enfants, il y a aussi le, tout l'aspect logistique. Et là, je suis vraiment prise par un élan de, de fougue. Et de courage clairement tout se fait mais en quelques mois quoi je fais mes cartons je je dépose mon, mon préavis il euh, ya une inondation donc du coup l'expert vient mais me donne suffisamment pour euh, ben pour payer le transporteur j'ai euh, la, la mère d'une amie qui me dit ok Donia on va on va t'accompagner j'ai un ami qui est transporteur Je en... en fait dieu met en place des personnes qui m'aident en même temps, dans mon église, je leur dis « je vais partir ». Mais je dis « Seigneur, euh, port... je vais là-bas, ok, mais il me faut une église ». Faut... Et tout se met en place petit à petit. Donc, je peux même plus dire « j'y vais plus » parce que tout se met en place. Euh, J'appelle Porte Ouverte, je prends un rendez-vous avec le pasteur Samuel Peter Schmidt. Je me dis « ok, il me reçoit ». Je pars en vacances à Mulhouse. Hein. Donc, je vois euh, cet appartement. donc ça se, ça se fait au mois de juin et au mois d'août, je suis dans mon appartement à Mulhouse septembre, mes enfants rentrent à l'école là-bas. Donc, il y a un marathon qui se prépare. Et je dirais un marathon même euh, divin. Parce que je suis physiquement en train de faire les démarches. Mais spirituellement, il y a des choses qui se débloquent. Ça se débloque à une vitesse, mais j'ai rien vu venir en fait. Ok, je pars. Donc, j'arrive là-bas. Quatre mois après, je vais voir mon père euh, au mois de septembre. Il part au, au Maroc. Donc, il me dit une dernière fois, Donia, faut que tu arrêtes d'aller dans ton hangar en parlant de porte ouverte. Arrête ça, reviens à l'islam. Maintenant que tu es revenu auprès de la communauté, c'est pas grave, as t'es mère célibataires de quatre enfants. Dieu va faire, Allah va faire, mais reviens, reviens à l'islam. Et là, je suis dans la chambre avec mon père et je lui dis, hop, je t'aime, mais c'est pas possible en fait. Donc, il me parle plus, il me parle déjà pas, mais là, il me. Il part au pays. Et au mois de novembre, j'ai ma sœur, je faisais les allers-retours, mulhouse Paris, je travaillais. Et euh, ma soeur m'appelle pour dire, pas à faire un AVC, rentre tout de suite. Donc Je rentre, prends le billet, je rentre, je suis complètement bouleversée. Et euh, enfin, je suis à Paris pour travailler, hein. donc je rentre. Je vais au Munchberg et là, hélicoptère, mon père est là, il est entouré de tous ses enfants dans cette chambre. Il sourit à tous ses enfants. Il parle, il bénit tous ses enfants. Mais moi, il ne me regarde pas. Il ne veut pas me regarder. Et j'ai ma sœur qui me dit, ben, écoute, Donia, tu t'es pas cachée de ta foi, tu n'as rien à faire ici en fait. Là, je rentre chez moi, je reste calme. En tout cas, les fruits d'esprit la hein, maîtrise de soi, dans des moments durs comme ça, qu'on voit si vraiment les fruits d'esprit sont en nous, <rire> je le dis avec beaucoup de sourire aujourd'hui parce que j'ai été guérie de beaucoup de choses. Mais euh, ce moment-là, je me suis dit, ok. Pas grave, je rentre. J'ai une colère et je, je prends soin de mes enfants. Je, je les mets au lit et je rentre dans cette chambre en mode combat. Non, il n'y a pas moyen. Je suis pas venu Seigneur, tu m'as pas fait venir à Mulhouse. Pas fait traverser tout ça, une séparation, des rencontres toxiques, des choses qui m'ont détruite, des, des, ce cœur qui est vide pour encore une, une, une, une encore une, une énième euh, souffrance. Mon père, comme ça, il part sans me dire au revoir, sans me... Non, ce n'est pas possible. Sans qu'il y ait une réconciliation, ce n'est pas possible. Tu n'es pas un Dieu schizophrène. Tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu d'amour. Il n'y a pas moyen. Donc je rentre dans cette chambre, j'intercède, je prie, je crie à Dieu, je lui dis, il n'y a pas moyen. Moi, Donia, je suis ta fille, il n'y a pas moyen. Sinon, je ne te comprends plus. Et même quand je ne te comprends plus, il y a toujours notre, cette part dans notre cœur qui... Même quand on ne comprend pas Dieu, on se dit... « Ok, je te comprends pas, mais au final, tu n'as pas le choix que de que dire « Ok ».» Et je dors, il me dit « Dors ». Je dors, je me réveille tôt le matin, je vais dans cette chambre d'hôpital, je vois euh, l'épouse de mon père, qui est, qui est ma belle-mère, celle qui m'a élevée, et mon père me dit « Viens ». Et là, je, je, je m'effondre, je pleure, je lui dis « Papa, je t'aime ». En arabe, je suis désolée, J'ai pas voulu te blesser, je n'ai pas voulu te décevoir. Je t'aime pardonne-moi. Et là, mon père me chuchote, enfin, il me prend la main, il m'embrasse, ma main. Et chez nous, dans notre, dans notre communauté, dans, chez les Maghrébins, le père, c est, c est, il a un rôle très important, c'est un petit côté patriarcal. Et là, il me dit, euh, il me demande pardon, et il me dit l'Ardele qui veut dire paix, et bénédiction sur toi, ma fille. Et Il, il le chuchote et je ne comprends pas, parce qu'il a du mal à parler, il, il a eu un AVC, il est faible. Et là, ma, ma, ma, ma belle-mère, limite, hurle, elle me dit, t'as pas compris ce qu'il te dit Il te bénit. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'en en fait, elle était en colère. Et, euh, et là, mon père me regarde et il me redit d'une voix clairement, claire, paix et bénédiction sur toi, ma fille, je t'aime. C'était euh, un moment intense, mais un moment de réconciliation vraiment... Euh, et avec leur queue, je me suis dit, mais si j'étais restée sur Paris, je n'aurais pas supporté, ce n'est pas possible. Donc dans, le, dans ce désert-là, j'ai vraiment expérimenté le processus de guérison au niveau de mon cœur. J'ai décidé de pardonner. J'ai décidé d'être moins dure avec moi-même. Pas « j'ai », c'est « il » m'a montré. Il y a eu un processus qui s'est fait dans mon cœur, de, une guérison vraiment en profondeur. Et là, je reviens au chirurgien qui est qui est en train de, de coudre chaque blessure, chaque cicatrice. Et j'avais cette image où, de ce cœur qui est tellement, qui est tellement inversé, qui me revenait, c'est « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Mais en fait, on a beau aimer Dieu, on a beau avoir cette rencontre avec Jésus, si notre cœur n'est pas totalement transformé et n'a pas cette compréhension de l'amour de Jésus, ben, ce processus-là, il n'est pas complet en fait. Et à ce moment-là, il y a eu un shift, un shift dans ma prière, un shift dans l'amour pour les autres. J'ai saisi l'amour véritable de Dieu dans mes failles, dans mes faiblesses, dans mes, dans mes rechutes, dans mes colères, dans tout ça. Le Seigneur est venu comme une eau, mais vraiment comme à ce chirurgien qui est là, qui aspire le sang, qui nettoie avec la parole, qui met un baume de, dans mon cœur et... Et, et j'étais contente, je me suis dit, ça y est, enfin, je commence à percevoir une lueur dans mon cœur, mon cœur recommence à battre, j'ai pardonné, j'ai été pardonné, je commence à aimer, je commence à percevoir le véritable amour en fait. Et là, le, le Seigneur me dit, ben, tu retournes à Paris maintenant Ah ben non, moi je ne suis pas prête, j'ai fait la paix avec ma famille, j'ai trouvé une super église, porte ouverte. Je peux faire les allers-retours. Même à ce moment-là, je me disais, bon, moi, je vais, je vais peut-être trouver un travail même. Qu'est-ce que je fais Et là, le Seigneur, il me dit, non, tu retournes à Paris. Waouh. C'est encore une épreuve pour moi. Je décide d'obéir. Et euh, je vends tout. Quand je dis je vends tout, je vends tout. Euh, je vends tout. Je récupère cet argent-là. Entre temps, il y a eu des, des... quand même, le Seigneur a vraiment touché mon cœur, mais il a aussi transformé ma vie, ma vie financière. Il m'a transformé euh, ma vie, ma vie relationnelle avec les autres. J'ai décidé de pardonner aussi euh, aux personnes qui m'ont fait euh, énormément du mal. J'ai décidé de pardonner à cette mère aussi qui m'a abandonnée, de faire le deuil aussi de cette blessure-là. Parce que Dieu, d'orpheline, je suis devenue euh, fille du roi des rois, moi qui marchais avec toujours timidité, limite pardonnez-moi de déranger, eh ben, le Seigneur il a, il a tellement transformé ce cheminement, il a tellement transformé ces moments de souffrance en des moments de restauration. Des moments où j'ai appris à prier, j'ai appris vraiment à prier, j'ai appris à, à me dire « Ok, il y a un problème, maintenant mon automatisme c'est « Ok, il y a un problème, il n'y a pas de souci, je vais la porte de ma chambre. » Je sais, je vais appeler mon papa, il va répondre, c'est sûr. J'ai expérimenté non seulement son amour, j'ai expérimenté son amour à travers les autres aussi, parce que j'ai rencontré des personnes, des connexions divines, des partenaires de destinée et d'autres encore que j'ai rencontrés après. Et euh, j'ai appris à aimer. Donc il a guéri mon cœur, vraiment. A... J'ai cette paix maintenant que je ne soupçonnais pas. J'ai je... cherché la paix partout, en fait. J'ai cherché l'amour partout. Et je l'ai trouvé en Jésus. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu que je passe par le désert, après le baptême. Il a fallu que quelque part, oui, je perde tout. Je perds un mariage, un homme que je croyais aimer de tout mon cœur, mais j'aimais cette idée de, de famille. Il a fallu que je perde aussi ma santé mentale, parce que j'ai fait une grosse, grosse dépression. Et durant cette période, j'ai décidé de me faire suivre, parce qu'il y a aussi la guérison de l'âme, du cœur et de l'esprit. Mais il y a aussi Dieu nous donne aussi la possibilité de nous faire suivre. Il met des gens euh, pour nous aider. Et il y a eu vraiment, comme, euh, si je pouvais vous donner une image comme un diamant qui a été recouvert de boue dont on est parti chercher, qu'on a lavé, qu'on a poli. Et euh, il y a cette image de cœur brisé qui a été restaurée, mais aussi de mon identité. Je suis un diamant brut. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Je suis un diamant brut, mesdames et messieurs. <rire> et euh, et j'ai redécouvert mon identité, en fait. Je n'avais pas vraiment d'identité. Je m'accrochais à quelque chose. Mais je, je me suis redécouverte, moi, Donia, en tant que femme, en tant que future épouse, en tant qu'épouse du roi des rois, en tant que mère, en tant qu'amie, euh, une personnalité qui était enfuie, en fait. Et je me suis dit, ok, merci Seigneur, en fait. Je suis heureuse. Peu importe les circonstances, mon cœur ne se trouble pas. J'ai des hauts, j'ai des bas, j des, j on, a des, on a des galères dans la vie, mais il a fallu que je passe par ce désert après ce baptême qui n'a pas, pas duré un an, hein. clairement, mon désert, il a duré six ans. Et je criais dans ce désert-là, mais dans ce désert, j'ai trouvé la perle la plus précieuse. Et cette perle, c'est l'amour de Jésus-Christ pour moi. Et euh, c'est pour ça que je voulais témoigner, c'était important pour moi, de témoigner à ces femmes, de témoigner à ces hommes aussi, qu'on a beau chercher euh, sur toutes les sphères, sur tout, tous les continents, il n'y en a qu'un qui peut te reconstruire, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si toi aussi, là où tu es, tu ne comprends pas, tu es en détresse, tu ne sais pas trop ce qui se passe dans ta vie, tu veux avoir cette rencontre personnelle comme moi je l'ai eue, je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, là où se trouve cette personne, que tu puisses juste toucher son cœur, que tu puisses juste transformer sa vie comme tu as transformé ma vie. et Je le crois que tu peux le faire parce que tu es le Dieu de l'impossible. Je prie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça Il en est ressorti que j'ai créé une association qui s'appelle « On est avec vous » qui est située sur Neuilly-sur-Marne. Cette association a pour but d'aider les femmes euh, seules qui élèvent leurs enfants, ou des femmes qui sont veuves, ou des hommes, des, des familles monoparentales, dans leur quotidien, et vraiment de déverser l'amour en action. Parce que comme je l'ai expérimenté, il n'y a que l'amour qui peut sauver, il n'y a que l'amour qui peut transformer. Donc, si vous voulez plus d'informations, il, il y a une page internet qui a été créée. Merci de m'avoir écouté Que la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent. Soyez bénis